Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, je voulais tourner la vidéo, mais la personne qui est avec moi actuellement n'était pas là ce jour-là où je le voulais faire et qui est là aujourd'hui, n'est-ce pas Bonjour Maël. Yo, je suis devenu émo. <rire> Alors, bienvenue dans Mario Kart Tour. Tout d'abord, commençons par actionner le tuyau pour obtenir un pilote. Ce sera le même monteur ou pas La dernière fois mmh, Je pense pas. Ah bah coucou les nouveaux monteurs de Jazz <rire> Alors je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais à la dernière fois j'ai bien joué avec l'autre moteur Donc là prépare-toi à bien t'amuser et à passer du temps Are you sure about that Alors, Je pense que je vais faire le moteur comme ça Ourra oh, on a tout Oh Non, Moi je voulais Mario, moi, moi je veux que Mario Enfilez vos gants et faites chauffer le moteur, Mario Kart Tour va démarrer Oh Oh le monteur, mais un jingle! <rires> Ah! Saison de Tokyo! Accessible! Chaque saison dure deux semaines, mais ne perdez pas de temps et montez à vos concurrents de quel bois vous, vous chauffez. Euh, du pain ou du chêne, comme tu veux. Et là, attendez, je vais faire chier le monteur. On va faire chez Jess. Jess, mets une fiche pour tous ceux qui ont déjà joué à 4 sur DS. Si vous y avez déjà joué, mettez un petit oui, sinon bah, mettez euh, Kakabuda. Par contre tu vois c'est... Mais la sensibilité elle est horrible oui. Mais là où la sensibilité Faudra peut-être régler ça. Ah ouais mais là faudra clairement régler ça. Attends, bah, on va pas faire mal. Ah bah je suis en partie. Oui, je crois, après. Là j'ai vu, on peut, ne... là, on peut nettoyer avec notre doigt. Ah oh, c'est trop cool Ouais. Ah mais je te dis, moi j'ai tout vu sur ma carte. Tu restes premier, tu es premier, tu restes premier. Je sais même pas quand je vais pour être premier avec la sensibilité de merde. Là, par contre, j'ai pas de technique pour éviter ça. Ah, c'est marche en fait d'être petit. C'est plus sympatoche. Et si tu, fais, tu, si tu fais un truc, ça tu peux accélérer Dans le sens. Hein, un Non, ça c'est parce que t'es un objet tout à l'heure. Il y a un champignon, un truc comme ça. Là, ouais, Bon, je suis premier, je sais même pas comment j'ai fait par contre. J'ai encore t'as un objet. Envoie-le à l'arrière. À l'arrière. Bah, <rire> à l'avant, y'a personne. Ok, ok. De toute façon, c'est même moi qui aime le prendre, cet objet. Mmh. Ah, ça c'est bien chiant, tu vas être en hein. <rire> Au moins, je prends des dégâts. Alors, désolé si on parle pas, c'est On se concentre quand on conduit. Ah. je suis trop fort. Et je Et suis le meilleur Quoi C'est bon, t'as gagné, on est premier. Mais il a pas trois tours normalement Bah je sais pas, t'en as fait combien Deux. Bah deux tours. Les bon, bandes d'enflure là, vous vous êtes ruiné par le carte mais, mais vous avez fumé quoi 3, 2, 1. Et c'est parti. Ouais, c'est comme ça. Et c'est pratique ou pas Par bah. contre, en fait, avec le soleil dans le truc quand tu tournes des fois, c'est casse pied Non, non, c'est tourne comme ça, mon petit moulin voilà ouais allez oh. go waouh ouais. en fait c'est chaud en vrai c'est chaud la première fois le mode 2 c'est pas pas ah pousse toi pousse toi, pousse -toi. Pousse -toi. avance on me voyait bien galérer, alors c'était mieux avec les doigts en fait, hein. Avec les doigts je galérais moins. Alors attends, je vais vous... Comment j'ai as fait le monteur dans que tu vises euh, Je sais pas. Le monteur, est-ce que tu peux mettre une boule à facette, le euh, faire un peu en sorte que l'écran est dense, et mettre un remix de tout le monteur Est-ce ça euh... je dessins Doucement quand même, hein. Ça va peut-être pas tout faire non plus. Are you sure about that? Eh, hey, mais en fait, on peut même pas rouler sur l'herbe. Ça te met un mur en... comme si t'as un mur invisible. Ils ont ruiné Mario Kart, ces connards. Bah, en fait, c'est bien, ça t'évite de ralentir encore plus. Mais non, non, c'était le principe même de Mario Kart. T'en veux tes amis dedans. Mais oui! Total. Là, tu peux plus. Mais non, tu peux plus rien mais faire. Ils ont ruiné Mario Kart, hein, ces connards! Enfin, des fois tu peux rouler un petit peu, mais bon voilà quoi. Mais ça reste un petit peu, c'est dommage. C'est pas pratique, c'est pas peu. Ouais je me disais, Marocarte avant, je me tapais des dégâts. Bon délire. bah, deuxième, ça va. Oui, ouais, bah, ça quand même galéré. Moi je vais le premier et je vais le revoir. Je fais premier, deuxième. Bon, sur ce, ce sera la fin de cette petite vidéo. Vraiment petite, c'était ouais, juste pour faire petit. découvrir le jeu. Si vraiment vous avez aimé, vous le dites dans les commentaires et on en refera euh, des bonnes parties. Et dès que la version en ligne elle sort, moi je dis, je rejoins la partie Et euh, après voilà, on verra pour faire les multijoueurs dès qu'on aura débloqué... Euh. Comme ça, ce sera plus fait Je vous laisse liker commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine Eh hey, mais le mien était mieux Oui.